Bonjour, je m'appelle Sylvain Crovisier, je suis chercheur au laboratoire de mathématiques d'Orsay et je vais vous parler de systèmes dynamiques, c'est-à-dire de systèmes qui dépendent du temps. Alors, nous allons considérer une application continue de l'intervalle dans lui-même. Pour prendre un exemple, nous pouvons penser à un modèle épidémiologique. Euh, x est la fraction de la population qui porte la grippe et f de x est la quantité de personnes malades au bout d'une semaine. Pour connaître la quantité de malades après deux semaines, il faut prendre l'image par f, donc regarder f de f de x. Au bout de trois semaines, on regarde f de f de f de x. Et donc, on est amené, si on veut considérer l'évolution de la maladie au cours du temps, à considérer euh, l'orbite de x, c'est-à-dire la suite des itérés euh, sous f pour x. Alors graphiquement, on l'a construit de la façon suivante. On projette horizontalement f de x sur la diagonale. Et verticalement, on, lit, on retrouve f de x en abscisse et on lit f de f de x sur le graphe de f. Alors si on itère cette construction, euh, sur cet exemple, on, on s'aperçoit que l'orbite de x converge vers une unique valeur, on a un point fixe. On va maintenant prendre une autre application. Euh, donc, Dans ce cas, euh, l'orbite de x euh, va avoir un comportement limite différent et finit par osciller entre quatre valeurs distinctes. On dit que 4 est une période de f. Plus généralement, on dit que n est une période de f s'il si, euh, existe une orbite qui contient exactement n valeurs distinctes qui sont permutées par f. Alors en fait, sur cet exemple, il y a trois orbites périodiques à l'intérieur de l'intervalle et toute autre orbite est attirée par l'une d'entre elles. Nous avons exactement euh, les périodes 4, 2 et 1. Alors, ces deux exemples ont des dynamiques assez simples, puisqu'un petit nombre d'orbites périodiques suffit à décrire toutes les autres orbites du système. Euh, mais nous allons maintenant voir qu'il y a d'autres types de dynamiques. Alors, dans les années 1960, un chercheur ukrainien, Alexandre Tcharkovsky, a démontré le théorème suivant, euh, qui caractérise un type de comportement plus compliqué. Si l'une des périodes de f n'est pas une puissance de 2, alors f nécessairement possède un nombre infini de périodes. Alors, Ce résultat peut paraître surprenant puisqu'il suffit de, euh, de regarder un nombre fini de valeurs bien choisies de f pour garantir que le comportement est plus compliqué et qu'on n'est pas dans un des cas qu'on a vu précédemment. Alors, Pour illustrer ce théorème, euh, je vais regarder une application qui ressemble beaucoup au cas déjà vu mais qui, elle, possède une orbite de période 3. Alors L'orbite du point x ici, définit deux intervalles, un intervalle à gauche, x f de x, un intervalle à droite, f de x, f de f de x. L'image de l'intervalle gauche contient l'intervalle droit, et ce qui sera important, c'est que l'image de l'intervalle droit contient la réunion des deux intervalles gauche et droit. Si bien que si on prend un point y à droite, il a une préimage à gauche, qui elle-même aura une préimage à droite. Alors quand y balaye l'intervalle droit, la seconde préimage va finir par rencontrer Y et lorsque cela se produit, on obtient une orbite de période 2. Alors j'aurais pu faire la même construction en regardant plus de préimages à droite pour construire finalement de la même façon une orbite périodique de période quelconque. Ici une orbite de période 5 qui a un itéré à gauche et quatre itérés à droite. Ainsi on voit que euh, la période 3 force toutes les autres périodes. Bien. Alors, la même construction permet d'obtenir d'autres types d'itinéraires en prescrivant les passages à gauche et les passages à droite, si bien qu'on peut obtenir de cette façon des orbites beaucoup plus compliquées qui ne convergent pas vers des orbites périodiques. Donc, pour les systèmes décrits par le théorème de Charkovski, les orbites périodiques ne suffisent pas à décrire l'ensemble des orbites du système. La dynamique est très riches et ce sont les systèmes les plus intéressants à considérer sur l'intervalle.